Ça fait ça oui. Le nubule, le nubule, le nubule. Oui. Ouais. C'est un bon élément. Le nubule, mais c'est a... pas celui qui a gagné hein, puisqu'il est sur le dos. Il est, il est parti bon, ce matin-là. Et... Troisième. Troisième. Oui, oui. oui, oui. Hein. Je où je suis hier, on l'a interviewé. Ouais, c'est, oui. disons, ma famille, puisque c'est un nubule. Moi, je suis un, un nubule. Ah. OK. Oui, ouais. je, je connais, je connais aussi les autres. Ah ouais, oui, c'est du mot clair, ouais. aussi, je connais aussi. Oui, ouais. oui alors voilà. Euh, c'est un bon élément. Euh, on, on constate qu'il qu qu a fait un bon travail hier soir, hier après-midi. Ouais. Et en plus, euh, il a même gagné 150 euros, une coupe de, de 150 à, ouais. à l'arrivée. Voilà. Ouais. Voilà. et, et j'espère aujourd'hui il va continuer. Il va, il va, il va faire son devoir. Bien, bien. Euh. Bien. Oui, oui, même quatrième, cinquième et puis troisième, c'est d'essayer de résister, oui. de pas affranchir. ouais on aimerait ça, nous la supporter pour ça, pour qu'on ne soit pas découragé Oui, après cette année, ça ira plus. Eh bien, merci, merci pour, euh, merci pour, euh, pour euh, le témoignage, oui, merci beaucoup, pour le coup de de lumières. Oui, oui, beaucoup. Donc vous souhaite bon courage, parce que en fait, vous faites un travail formidable aussi. On, on essaie, on essaie. Eh oui. Il faut, il faut, il faut. faut. C'est... Dès qu'on veut, on peut. Oui, dès qu'on peut. C'est quelle radio? C'est la radio Andy FM. La radio ah, qui Andy fonctionne qu'avec les personnes en Ah oui, oui, oui. vous oui. Ah, mais c'est monsieur Félix ouais, peut, Mais <rire> oui. Oui, oui, oui, ah, oui. c'est ça que je me disais. D'accord. Oui, oui. que oui. ok, les amis. Oui. que ok. les dames Je suis content de vous avoir... Euh, euh, oui, si si, on a oui, pu changer quelques mois de vous, ça va bien. Merci. Vous êtes matinal, vous êtes de mais je ne vais pas. Ah oui, on est matinal aujourd'hui. Et quand vous la matinée, va avez l'avant. Ok. Oui. Oui. Oui. Oui. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée. Et ah, à okay. ah, vous aussi. Allez, bon reportage. Merci.